Bonjour à toi, cher spectateur. Je me fais voler mes phrases d'intro, vous avez vu ça. <rire> euh, oui, bah, bonjour. Euh, on va parler d'un film assez costaud, d'un film très joyeux en plus. Vu la période dans laquelle on est, on a bien besoin de ça. Euh, on va parler de Vortex, le nouveau long-métrage de Gaspard Noé, qui a un sujet, euh, comment dire, qui respire la joie de vivre, puisqu'on va suivre euh, deux petits vieux. Et... bah... jusqu'à ce qu'ils meurent. Ouais. Ambiance. <rire> Ambiance. Euh, et pour en parler avec moi, bah, une petite nouvelle. Lise, comment vas-tu, Lise Ça va très bien et toi Bon, écoute, ça va. Donc Lise, qui a un blog que je mettrai en description et qui peut-être apparaîtra à la fin de cette vidéo, donc qui s'appelle Analyse. Point freux. Parce qu'on est en France, donc on met point freux. Vortex. Euh, film très nébuleux en fait, parce qu'il date quand même de Cannes de l'année dernière. Euh, il a mis beaucoup de temps à débarquer dans les salles euh, parce que je pense le contexte n'était pas adéquat pour sortir le film et peut-être aussi parce que vu le sujet du film, il fallait que ça sorte dans une période où Pff, je, je pense qu'il savait pas quand est-ce qu'il est qu voulait le sortir Gaspard Noé. Parce que vu le sujet du film, vous vous doutez que c'est quand même pas non plus facile d'aborder ce type de sujet et de le traiter au cinéma. C'est même très peu souvent fait. Je crois que l'un des rares cinéastes à s'être vraiment attelé à cette même tâche, c'était Michael Haneke avec amour. Mmh sinon il y a très peu de metteurs en scène qui ont osé se frotter à ce genre de sujet. Euh, Au-delà de ça, c'est Gaspar Noé, donc forcément, vous vous en doutez, c'est très attendu parce que c'est un film de Gaspar Noé et parce qu'il a l'habitude de faire des films qui, s'ils ne clivent pas, en tout cas incitent à... incite au dialogue, clairement. Et là, il avait annoncé quand même avec ce film euh, « Je vous ai choqué, je vous ai excité, euh, je vous ai fait peur, maintenant je vais vous faire pleurer. » C'était comme ça qu'il avait vendu son film, donc c'était mm -hmm. plutôt bien foutu. En sachant que le film s'ouvre avec cette magnifique phrase qui est que le film est dédié à ceux dont le cerveau euh, se meurt plus vite que le cœur. Contexte que je vais placer, Lise, qu'est-ce que tu as pensé de Vortex Woohoo Alors, non, j'ajoute juste aussi que lors de la présentation du film à Nantes, euh, Gaspard Noé avait dit que c'était son film le plus euh, violent, enfin, celui qu'il considérait comme le plus, plus violent. Donc, euh, alors moi, je ne suis pas du tout une spécialiste du, du cinéma de Noé, parce que j'ai juste vu il y a quelques semaines euh, Insaisissable. Euh, irréversible. En fait, irréversible. <rire> irréversible. Et euh, donc je, je découvre son. Je découvre son cinéma. Et c'est vrai qu'Irréversible, c'était un film super violent. donc Quand il a dit ça lors de la présentation, je me suis dit merde ça va être. Euh, si si c'est le, le plus violent, ça va être encore, encore plus dur. Et euh, non ben bah, moi j'ai été j'ai été agréablement surprise par ce film euh, qui m'a beaucoup plu et, euh, et que j'ai trouvé très intéressant sur, sur plein de différents points. Euh, et ouais, bah particulièrement sur la, sur la, la, la diplopie, quoi, les, les deux images euh, qui, qui sont divisées. C'est pas son plus réussi, moi, pour être sincère. Euh, le film est très intéressant, a une manière de gérer le temps. Euh, qui est assez fascinante parce que Gaspard Noé c'est quelqu'un qui est capable de faire des films qui durent ou 1h20 ou 2h45 avec Enter the Void et là ici ça dure quand même 2h20 euh, et honnêtement lorsque je suis rentré dans la scène moi je me suis dit 2h20 pour voir deux petits vieux qui à la fin meurent ça peut être très long, au final le film a une manière de gérer le temps qui est très intéressante, moi ce qui me dérange c'est que je trouve le film très froid et que le problème c'est qu'à partir du moment où tu as un cinéaste qui annonce que son ambition c'est de te faire pleurer, moi je me dis du coup le film va galvaniser notre émotion et va vraiment bah, chercher à nous bouleverser. Et je dois avouer que j'ai pas été tant que ça bouleversé par le film. J'ai plus été bouleversé par la forme du film que mmh. tu as très bien mis en avant par le jeu de ces petites images qui vont diviser un peu le regard du spectateur et peut-être pouvoir donner sur le long terme une seconde voire une troisième voire une quatrième lecture au film parce que c'est vrai que vu qu'on a le regard qui est un peu divisé entre deux côtés il y a des scènes où littéralement on pourrait se dire je reste focalisé sur la droite je revois le film je reste focalisé sur la gauche pour voir un petit peu ce que ça raconte tout ça mais au final dans son premier jet ça reste quand même un film qui peut se lire tout seul c'est à dire c'est un film où on voit un petit peu ce qui est traduit par les deux images et on peut être focalisé d'un côté ou de l'autre dans les deux cas on va pas non plus perdre trop d'informations quoi Mmh. Mais, euh, mais ouais je trouve, je trouve le film très étrange par moment tu vois j'ai pas non plus été totalement saisi par l'expérience mmh. moi ce que je trouve intéressant c'est que euh, c'est un film qui est lent mais c'est un film aussi qui a pour sujet le temps et, euh, et c'est ce qu'on voit notamment euh, toute l'expérience du temps elle est, euh, elle est aussi vécue par le spectateur dans le film et, euh, et, et du coup je trouve qu'il met assez bien en valeur ce côté... Euh, éphémère de la vie, qu'il bah, qu met en, en exergue avec La Rose, par exemple, euh, dès le début. mais euh... Donc moi ça m'a pas dérangé le, le fait que le film soit très lent, parce que justement je trouve qu'en tant que spectateur, on, on vit aussi ce que vivent les personnages euh, à travers le temps. Et Dieu sait que Gaspard Noé aime bien nous rappeler que le temps est une belle saloperie. Mmh. Puisque le temps détruit tout, et au-delà de ça, le temps a l'air de foutre un peu la merde dans chacun de ses longs-métrages. Mais en tout cas, ici, c'est vrai que là, on est sur la lenteur du temps qui passe, et euh, presque ce côté, j'aurais pas envie de dire anti-dramatique, mais le fait que, en tant que spectateur, on sait très bien ce qu'on va voir. C'est-à-dire, on va voir deux personnes qui sont en fin de vie et qui sont en train de mourir. Donc l'idée, c'est simplement de voir qu'est-ce qui va faire qu'ils vont mourir. Et l'usage de la lenteur, comme tu mmh. dis, ça permet au spectateur de comprendre que ben, quand on est à la retraite, le temps est long, parfois, qu'on n'a pas grand chose à faire, et qu'on attend un peu de crever hein, quand même, parce que c'est assez saisissant. Mais D'ailleurs, je trouve le film presque cynique dans sa manière de gérer ça, parce que souvent les personnages vont nous dire euh, « laissez-moi mourir, euh, ouais. je m'en fous, euh, je veux bien crever, ouais. je suis en poids, etc. » Donc c'est presque nihiliste même par moments, c'est vraiment genre euh, « la mort est une étape de la vie, enfin... » C'est quoi la phrase d'accroche du film La vie est une fête trop courte pour être célébrée, je crois. Mm. Donc c'est déjà à partir de là, euh, mm -hmm. on sent qu'on n'est pas là pour montrer à quel point euh, la vie est quelque chose de bien. C'est plutôt la vie, c'est long, et à la fin, ça devient très très long. Ouais. Non, mais même les deux personnages, quand ils, quand ils, quand on les voit euh, euh, se balader dans l'espace, enfin dans la maison, on dirait des, on dirait des fantômes. Je trouve qu'ils sont là en train d'errer dans l'espace tous ils les deux. Pas ils ouais. sont... Ils sont dans leur bulle, presque. C'est assez saisissant, ouais. euh, Je te propose qu'on passe à l'écriture, déjà, parce qu'on va avoir plein de choses à évoquer. Donc ouais. l'écriture, comme d'habitude, c'est Gaspard Noé seul. Je crois que Gaspard Noé n'a jamais écrit un film avec quelqu'un parce qu'en même temps, j'aimerais pas être dans sa tête, vu les sujets qu'il taroude. Euh, donc là, comme l'a très bien dit Lise, c'est un film qui est lent et qui, finalement... C'est paradoxal, ne raconte pas grand chose. Donc je suis pas sûr qu'on ait tant de choses que ça évoquées au niveau de l'écriture, c'est plus la manière avec laquelle c'est fait. Parce qu'encore mmh. une fois, Gaspard Noé n'a pas des gros scénars. Hein. Je sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de voir le scénar d'Irréversible. Le scénar d'Irréversible fait 5 pages. Oui. Avec des gros X sur chaque scène, c'est genre un contexte et démerdez-vous, faites ce que vous voulez et puis on verra bien par la suite. Mmh. C'est clairement ce qui se passe là. Donc encore une fois, l'idée c'est d'être dans une espèce d'expérience hyper réaliste poussée à l'extrême, on dirait presque du du, du Romère, fait par Romère, fait par Noé, c'est hyper... Euh, c'est très ambivalent en fait comme cinéma parce qu'il y a des moments où on pourrait presque se dire que c'est vraiment juste Dario Argento et Françoise Lebrun qui sont en train de crever, quoi. Mmh. Mais ouais, ça presse un, un, un caractère documentaire, je trouve, le film, hein. ouais, sur le sujet. Et puis c'est renforcé en plus après par cet aspect de mise en scène qui rend le truc mmh. encore plus, encore ouais. plus immersif. Ouais. On a presque l'impression de voir un épisode de striptease où on aurait deux caméras qui se baladeraient avec les personnages. c'est euh... mmh, mmh. Mais en tout cas dans l'écriture ce qui ressort c'est que l'objectif de Noé dans son écriture c'est de montrer à quel point la fin de vie est quelque chose de très lent, euh, de rarement agréable, de finalement euh, très compliqué. Et je pense qu'au-delà de parler, comme on l'évoquait par le biais de sa phrase d'intro qui dit que le film est dédié à ceux dont le cerveau se meurt plus vite que le, que le cœur, c'est vraiment de montrer à quel point la vieillesse euh, est une fatalité de laquelle on ne peut pas se défaire. Et je trouve ça... Ouf, ça m'a un peu assommé, je t'avoue, dès le mmh, début. Mmh. Je sais pas si as fait cet effet-là, mais moi, j'ai un peu vécu du coup le film comme... Bah, quand tu dis que Noé dit que c'est son film le plus dur, moi, je pense que c'est son film le plus pesant, émotionnellement il parlant. Pesant, oui, oui. et puis, il y a aussi le fait que les, les, les, les, les deux images enferment les personnages, je trouve, dans... Enfin, euh, oui, ils, ils sont enfermés. Et donc, nous aussi, je trouve qu'en tant que spectateur on se... C'est, ouais, c'est une expérience, euh, c'est une expérience. Ouais, ouais c'est une sacrée expérience. Et puis au-delà de ça, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est que Noé cherche vraiment à, bah comme tu disais, y a, y a, on se ressent ça dans la mise en scène, mais on ressent ça aussi dans la manière avec laquelle il compose les situations. C'est-à-dire que constamment, euh, ce petit vieux et cette petite vieille sont séparés. Ils ne mmh. sont jamais dans le même espace. Mmh. C'est assez saisissant, mais de voir, enfin, comme tu l'évoquais, c'est vraiment, ils sont chacun dans leur petite bulle, à un point où littéralement, par instant, on a presque l'impression qu'ils ne se connaissent pas. Ou en tout cas, qu'ils ne se connaissent plus. Ce qui est un peu terrifiant, parce que tu identifies pourtant qu'ils ont connu plein de belles choses, mais, alors ça, c'est aussi un point qui me dérange un peu, tu vois, dans l'écriture, et je ne sais pas ce que tu en penses, je trouve que Noé en fait des personnages qui refoulent leur passé. Mmh. Alors, pour rebondir là-dessus, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le, la séparation de l'image arrive euh, au bout de peut-être euh, 5, 5 minutes de film. Au départ, il y a une image, enfin euh, une image au milieu de l'écran en format carré, et euh, c'est au moment où les, les deux petits vieux sont sur euh, dans leur lit que il y a le cette euh, un peu comme enfin euh, je sais pas hein, quelque chose qui oui mais qui coulerait tu ouais. vois qui, qui vient les séparer tous les deux, et à partir de ce moment-là ils sont séparés et à partir de ce moment-là ils vivent deux choses enfin c'est comme si en fait ce, ce, ce l'image qui se sépare ce serait la maladie de, de, la, de, de la femme qui arrive et qui donc les oblige à être séparés et, et, et à vivre les, les, les choses différemment. Mmh. Donc. Euh... Oui, je, je sais plus où je voulais en venir avec ça. Euh... <rire> tu as les mêmes réflexes qu'elle m'a <rire> Non, mais c'est vrai qu'à travers ça, fin, tu, tu fais bien de le, de le dire que ça se ressent aussi dans la mise en scène parce que du coup, euh, je trouve que. Le fait de laisser aussi la liberté à ces acteurs de, de faire un peu ce qu'ils veulent par le biais de cet empêchement du dialogue nécessaire parfois à l'immersion cinématographique, euh, ça fait que, en tant que spectateur, on ressent ce poids, et on appuiera ça ensuite par la mise en scène qui, je trouve, est, est aussi fantomatique que ces personnages qui se baladent, mais du coup c'est encore plus renforcé de, par l'aspect du coup de ce personnage du grand-père, qui essaye aussi, mine de rien, de vivre un petit peu sa vie dans son coin et de se séparer presque de, de la maladie de sa femme. comme si alors Je ne sais pas si c'est un fait qu'il a voulu montrer un personnage qui n'assume pas finalement le poids de la maladie de sa femme et qui va jusqu'au point de le renier et de presque tenter de reconstruire un, br... un semblant de vie avec une autre femme dont il a toujours été amoureux, d'après ce qu'on se... qu comprend. Euh, mais du coup, ça, ça renforce le fait que cet enfermement, il est physique, comme tu dis, par le biais des cadres, mais il est aussi psychologique très fortement parce que cette femme est vraiment dans son coin, et elle n'est jamais entourée de personne, quasiment. Et, et même quand il y a des dialogues, elle est coupée au milieu du cadre, elle est coupée en deux, genre elle est vraiment divisée et euh, on ne sait pas où elle est. Et, et on a cet homme à côté qui, qui semble à la croiser, la voir, peut-être identifier qui c'est, mais qui va être capable de, de, de lui gueuler dessus et lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais Tu fais de la merde, regarde la... as bouché les chiottes, putain mm -mm. Et, et, et, et j'ai trouvé ça vraiment angoissant parce que ça, ça transmet ce sentiment que j'ai pas envie de vieillir comme ça, du coup ça me fait, ça me fait une peur phénoménale. C'est vraiment angoissant de voir que la vieillesse gangrène le cerveau et, et je comprends aussi parce que tu vois, alba m'avait dit ça et du coup ça me fait réfléchir un petit peu là-dessus. Euh, alba il voyait presque un reni de la vieillesse et le regard d'un auteur qui ne veut pas comprendre la vieillesse. Mm -hmm. Et je peux presque comprendre ce point de vue-là parce que c'est vrai que par moment j'étais un peu en train de me dire « Attends, ma grand-mère elle est pas comme ça, quoi, enfin, mm -hmm. pour déconner, euh, même si ma grand-mère a pas la même maladie, elle est pas non plus... Euh complètement en train de gueuler constamment et de, et de râler. Donc c'est vrai que ça, ça peut être, je pense, ainsi un questionnement qu'on peut avoir. Est-ce que Noé cherche à dépeindre ce qu'il pense de la vieillesse ou ce qu'il espère ou envisage voir de la vieillesse mmh. En termes de mise en scène, euh, bah, Gaspard Noé, tu l'as déjà bien évoqué, mais euh, l'enfermement et sa motivation sur ce long métrage. L'objectif, c'est de nous montrer qu'au-delà d'être vieux, ce qui bloque c'est la maladie. Et comme tu l'as si bien démontré, il y a ce, cette magnifique césure de cadre qui arrive au début de long métrage qui clairement euh, représente la maladie et, euh, et elle ne part pas. Et moi je trouve ça assez fort parce que il y aurait plein de cinéastes, alors je ne sais pas, je ne peux pas te sortir un nom en particulier comme ça, mais je pense qu'il y aurait plein de cinéastes qui se seraient fait avoir par cet effet de mise en scène et qui peut-être l'auraient répété à plusieurs reprises dans le film. Et ce que je trouve intéressant c'est que là Noé s'en sert plus comme un outil qui va montrer ces deux petits vieux chacun de leur côté, et au fur et à mesure, bon là je ne veux pas trop vous spoiler parce que ça serait dommage de vous révéler ça, mais en gros, quand il meurt, il y a un effet de mise en scène qui est appuyé, qui je trouve est très fort parce que on comprend à ce moment-là l'absence. Oui, il matérialise le vide en fait. C'est ça. Ouais. Chose qui est très compliquée parce qu'au ouais. cinéma, montrer le vide, je pense que c'est un des trucs les plus chiants à faire hein, pour mmh. un metteur en scène. Oui. C'est-à-dire qu'il y a très peu de cinéastes qui sont capables de montrer le vide. À part dans le monde du documentaire. Dans le monde du documentaire, c'est un endroit très différent. Je trouve que dans le documentaire, il y a énormément d'auteurs qui sont capables de mettre en scène le vide de manière très intelligente. Mais ça, c'est un autre cadre. Là, dans la fiction, mettre en scène le vide, c'est, je crois, le casse-tête le plus phénoménal qu'un cinéaste puisse avoir face à lui. Comment mettre en scène quelque chose qui n'a pas lieu d'être mis en scène Et Gaspard Noé le fait très bien. Et au-delà de ça, Gaspard Noé mais aussi également un autre point en scène euh, que je trouve intéressant et que tu, tu appuyais bien, c'est l'aspect fantomatique donc que j'ai envie de lier à l'ennui et l'ennui hormis Sofia Coppola, je vois très peu d'auteurs qui sont capables de bien le filmer et même elle des fois, c'est pas ouf mmh. ouais, non, c'est sûr que le, le, le, le procédé de mise en scène là, avec le le, les, les deux images qui se séparent mais, mais vraiment bien ça en exergue et tu l'avais pas vu du coup mais il avait déjà expérimenté ça dans Lux oui. Aeterna, son ouais. précédent film qui était un peu dans ce même esprit même si c'était pas sur la longueur il y avait une partie du film qui était plus euh, dans cet esprit là mais il y avait déjà quelque chose et du coup c'est ce qui me montre à quel point euh, bon là là dessus je vais complètement te perdre mm -hmm. mais Gaspard Noé est un cinéaste qui est très évolutif avec le temps je trouve mm -hmm. et ce qui est intéressant c'est que son style se lie en fonction des films tout en changeant c'est très bizarre, mais en gros, je pourrais te dire que sur ce film, il a pris Luxa Eterna et Climax. Il s'est dit, on mixe les deux et on voit ce que ça donne en termes de mise en scène. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il a repris les effets de, de, de Climax et de Love qui étaient genre les, les fameux, ce que j'appelle l'effet clignement d'yeux. C'est-à-dire pour changer de scène, c'est euh, comme oui, si on cligne ouais. des yeux. Moi, je, ouais, je, je voyais ça un peu comme... Enfin, il le, il le met en avant avec euh, le diaporama à la fin. Mais moi, dès le début, je me suis dit, on a, on a, on a l'impression... De, de voir un diaporama en fait et enfin ce que je me disais aussi en voyant le film c'est que l'image de début avec les deux petits vieux sur le lit avant qu'il y ait une césure sur l'écran euh, l'image est en noir et blanc et elle se transforme petit à petit enfin elle va petit à petit vers la couleur quand l'écran est séparé et donc je trouve qu'il y a aussi dans ce film un, un caractère un peu mémoriel, un caractère du souvenir où, et c'est ce qui montre aussi à la fin avec euh, avec l'appartement qui se vide petit à petit. Il y, y a la question du souvenir qui est très présente. Et euh, et oui, enfin avec l'idée du noir et blanc, ça nous rappelle aussi un peu un côté un peu enfin euh, daté, documentaire. Et, euh, et donc, enfin j'ai l'impression qu'il nous montre pendant pendant tout ce film le enfin euh, parce que enfin il y, y a un côté aussi. Je, je sais pas si je, je m'exprime très bien, mais euh, il y a un côté aussi où il parle aussi de la trace que laisse le, le cinéma et, et les images mmh. Donc euh, ouais. non mais c'est intéressant et puis bon après ça c'est aussi mon point que j'ai reproché à Gaspard Noé mais ça c'est pas que sur ce film, il est trop didactique mais ça c'est ce qui me dérange un peu, c'est à dire que la fameuse scène que tu évoques au tout début qui passe mmh. au noir et blanc qui revient à la couleur mais avec la césure mmh. avec cet effet diapo, il nous rajoute en plus en fond alors le deuil comment oui, est-ce qu'on procède à un deuil et comment on réussit à se séparer de la personnes non, oui. c'est un film sur le deuil! Waouh, je m'attendais pas à ça! C'est pour ça que moi j'ai été un peu déçue aussi qu'à la fin, il y ait le. Enfin, à... ouais, vers la fin, il y ait le côté diapo justement, où on montre le diaporama des photos de la mère. Je... Enfin, je. Ouais. Enfin, sur on le peut... thème de Camille en plus du mépris ouais. ce oui, oui, oui. <rire> qui est peut-être mais... c'est sûr qu'en tant que spectateur on, on, peut on le comprend tout seul dès on n'a pas besoin de, de, de l'expliciter comme, comme il le fait à la fin je pense. ouais mais c'est le gros problème cano est souvent ouais. tu verras en découvrant un petit peu ses films au fur et à mesure mais il a tendance à vouloir être Love est son film le plus didactique même si en termes de mise en scène il est un de ses plus intéressants euh, mais c'est un de ses films par exemple les plus didactiques dans le sens où il veut découper entre guillemets les phases de la séparation amoureuse et de la passion aussi et il a tendance à le faire de manière un petit peu trop imagée ou un petit peu trop mmh. illustrée et c'est souvent ça en fait qui ressort là où ses premiers métrages étaient tellement expérimentaux mmh. qu'il n'y avait pas du tout d'aspect didactique dedans mmh. et en fait plus il avance plus j'ai l'impression qu'il n'a pas envie de perdre trop le spectateur de vue et hormis dans Climax où il arrive à perdre ce côté didactique par la spontanéité d'un mouvement qui va être quasi en temps réel euh, là ici il retrouve un petit peu ces affres là en voulant absolument nous dire ce film, ça va être comme si vous passiez les différentes étapes du deuil avec l'acceptation, le déni, euh, nanana. Et il euh, y a tout ça au travers de l'illustration de la maladie et du rapport des deux personnages qui mmh. est euh, peut-être un petit chouïa trop démonstratif par moment et qui a tendance à vouloir euh, en rajouter une couche. C'est-à-dire, dès le début, on nous plante un petit vieux et une petite vieille. La petite vieille fait sa vie et le petit vieux est limite en train de la rejeter. Puis ensuite, il ne comprend pas sa maladie. Puis ensuite, il l'accepte. Puis ensuite, il cherche à l'accompagner. Puis euh, etc. etc. Mmh. Et ça peut être un poil gênant, je pense, pour pas mal de spectateurs, dans le sens où... Euh, moi, c'est ce qui m'a fait perdre pied avec le côté émotionnel du film, tu vois, par exemple. C'est cet aspect euh, vraiment... Euh, Viens, je te prends par la main et je vais te montrer comment ça se passe. Mmh. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Mais, alors, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, tu comparais le film... Enfin, par rapport au sujet, au film de que euh, Amour. Amour. Oui. Euh, ce que je trouve assez intéressant, je connais pas très bien le cinéma que non plus, mais le peu que j'en connais, je sais que c'est un cinéma qui est très violent aussi et qui peut avoir des images très violentes, alors que justement, dans Amour, euh, c'est pas du tout un film comme ça. Donc ce que je trouve assez intéressant chez les deux cinéastes, c'est qu'ils ont tous les deux un cinéma où ils montrent, plutôt des, enfin, ils montrent des images très violentes. Oh, très dur oui. Et, et dans ces films-là, Amour et, et Vortex, ici, ils réussissent à à capter la, la, la violence mais, euh, de, de, fin, psychologique. Quoi, mais une violence sais, réaliste, ouais. une, oui. violence qui, une violence presque du quotidien. Ouais, du dire. Réel, oui, ouais, du réel. De... C'est ça, c'est de... une violence qui est la commune, hum. as en un sens. c'est pas le genre de violence qui va être explosive comme sur Irréversible, c'est pas le genre de violence qui va être passionnelle sur Love, c'est pas le genre de violence qui va être complètement chaotique dans Climax, c'est vraiment une violence euh, presque insidieuse, tu sais. Mm. Genre de violence que l'oubli, l'incompréhension de l'autre, le refus de la maladie, le mm. fait qu'on dise qu'on va contacter 14 psychiatres et qu'en fait on a fait une liste et que finalement ben, on n'a pas envie parce qu'on sait que ce qu'ils vont nous dire ça va obliger à, à la foutre dans un hôpital ou mm. dans un HP ou dans un endroit où ils vont ouais. prendre soin d'elle. Oui mais ce qui est intéressant aussi je trouve ici c'est que il euh, y a un peu cette impression que euh, tout le monde est le fou de l'autre dans le sens où, le, pour, la, pour, la, pour la femme, son mari est fou, pour le mari, sa femme est folle, pour le mari, son fils est fou aussi. Enfin, il y a, y a tout ce truc où, euh, en fait, euh, enfin, on peut se demander aussi, est-ce que c'est la, mal est la maladie qui la rend folle, ou est-ce que c'est enfin, -ce est son environnement Et c'est là la vraie question. Ça pose vraiment mal questions là-dessus, Oui. Ouais. En termes de casting, bon là ça va être rapide, euh, on a Alex Lutz, Françoise Lebrun et Dario Argento. Je commence par le négatif ou le positif Le positif. Allez, positif. Alex Lutz est extraordinaire dans extraordinaire, le film. Ouais. Euh, vraiment, il est fou. Je sais pas ouais. ce que tu en as pensé, mais ouais, je trouve ouais. que c'est une de ses plus belles interprétations. Et je trouve que Alex Lutz, vu que c'est un mec qui vient du théâtre, a cette spontanéité de jeu en fait que demande Noé mmh. à ses mmh. acteurs. Et je trouve que du coup ça se ressent vraiment ici parce qu'il est, il est hyper crédible sans avoir besoin d'en faire des caisses. Et moi ça m'a vraiment impressionné. Comme Françoise Lebrun. Françoise mmh. Lebrun c'est une actrice qui a quand même un sacré bagage. Et on sent ici qu'elle a, qu a une sobriété de jeu et une aisance à, à jouer la malade. Enfin, Honnêtement il y a plein d'acteurs qui pourraient se perdre quand ils tendance à en faire des caisses. Mmh. Et je trouve qu'elle est dans une retenue, une intimité, un, une sobriété qui est presque chirurgicale. Moi ça m'a pétrifié. Il y avait des moments où j'étais vraiment en train de me dire, mais je vois pas une, une actrice, je vois une petite vieille. Oui, oui, oui. Et ça m'a vraiment hérissé le poil par moments. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Euh, on, on, on y croit à fond. quoi ouais. Et puis, elle, elle fait très bien ce regard, je trouve, de, de petite vieille perdue qui ne comprend pas ce qui se passe. Et, euh, ah ouais. Non, c'est impressionnant. Et... Et bah y a Dario Argento. Et comment dire Bah Dario Argento, c'est pas un acteur. Et ça se ressent. Bah, c'est vrai que ouais, on en parlait tout à l'heure mais le les, les dialogues tournent un peu en rond quoi c'est il euh, a pas de on, on sent pas une réelle progression dans son dans le chez le personnage et oui il répète enfin il, il répète souvent les, les mêmes choses il et, fait euh, un bouquin c'est les rêves et les cinémas et ouais, parce ouais. que les rêves dans les cinémas c'est c'est magnifique tu vois et... C'est enfin, là en fait, qu'on voit le, la limitation du, du système de Gaspard Noé. C'est-à-dire okay. que c'est hyper bien quand tu as des acteurs qui se donnent à fond. C'est hyper bien dans Irréversible, c'est hyper bien dans Climax, euh, c'est hyper bien dans Love. Mais bah, dès que tu as un mec qui ne sait pas jouer. Il y a des acteurs peut-être qui sont bons en impro et des acteurs qui ne le sont pas. Et je pense que dans le cas d'Alex Lutz et euh, Françoise Lebrun, il n'y a pas à dire. Euh... Et puis on sent que parfois c'est des propositions qui viennent d'eux et qui ouais, marchent ça. bien quoi. Ah bah moi je pense à la scène où ils sont tous les trois en train de discuter justement de est-ce qu'on doit mettre ma maman dans une maison de retraite oui. ou, ou pas Cette scène là elle est extraordinaire de ce point de vue là. Mmh. Et pour les deux. Mmh. Parce que encore une fois bah, je pense que c'est aussi un défaut là dessus mais à être fasciné par quelqu'un on en oublie que cette personne n'est peut-être pas capable de jouer parfaitement le personnage. Et bah là, euh, oui. D'ailleurs, Argento n'est pas un acteur, et c'est malheureusement là qu'on s'en rend compte. Bah après, il, il a une posture, il a une présence physique quand même qui est assez imposante. Mais c'est clair que les trois quarts du temps, quand il ouvre la bouche, ça, ça sonne pas vrai, quoi. On y croit moins. On y croit beaucoup moins. Ouais. Mm. C'est, ouais. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens du coup de Vortex euh, Bah moi, c'est un film qui m'a beaucoup plu. Le procédé, je trouvais très bien. Euh appréhendé par le, par le cinéaste. Et je trouve que c'est un film à aller voir parce que ça, ça donne envie de, paradoxalement, ça donne envie de vivre en fait ce film. Ça, ça donne envie de sortir, de, de profiter de la vie et euh, voilà, c'est ce que j'en retiens C'est une belle phrase. <rire> euh, contextuellement par rapport à la filmographie de Gaspard Noé, c'est un de ses films les moins audacieux je trouve, euh, en tout cas dans ce qu'il raconte. Pour autant, le propos qui en découle est assez intéressant et à une vraie portée sociétale par rapport à tout ce qu'il y a eu dernièrement, notamment avec les EHPAD, etc. Je trouve mmh. qu'il y a quand même une résonance. Euh, pour autant, la mise en scène appuie bien cela. C'est malheureusement un peu desservi par le jeu de Dario Argento qui, je trouve, plombe un peu le film par moment. Euh, et aussi par, euh, paradoxalement, une lenteur qui a une véritable efficacité sur la durée, mais qui par moment pèse un petit peu sur le film et rend le tout un petit peu laborieux, je trouve. Mais pour autant, Vortex de Gasparno est un film, comme tu l'as si bien dit, à voir, parce que, en plus de son propos qui donne envie de profiter de la vie, c'est un film qui, je pense profondément, si vous ne le voyez pas dans une salle de cinéma, putain que vous allez vous faire chier ouais, ouais. Ah, puis, je pense que je vous le regarde à la maison, euh, vous décrochez toutes les trois secondes. Mm -hmm. C'est pas possible. Alors que dans une salle, au moins, on est focalisé sur l'écran, on le regarde, on est, on est fasciné, et je pense que ça, ça donne envie ensuite de le revoir et de le regarder sous un autre angle. Mm -hmm. Parce que le film, je pense, a un gros potentiel de relecture, par rapport justement au découpage des deux cadres et au-delà de ça, à tout ce que ça raconte derrière mm. donc euh, voilà, d'aller voir Vortex ça reste quand même très intéressant et potentiellement je pense que c'est plus intéressant que les Animaux Fantastiques 3 <rire> ça c'est un autre débat <rire> merci ma chère Lise d'avoir participé à cette petite vidéo c'est un plaisir euh, on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus Tu peux dire au revoir Nébub au revoir Bon, qu'est-ce qui tient pas Ça va aller faire un bouquin sur les rêves et les cinémas Parce que les rêves et le cinémas, c'est quand même magnifique. Et Mais ça, j'ai eu du mal aussi à comprendre dans le film où est-ce qu'il veut nous mener avec ce, le rêve et. La vie rêve. Le, le rêve dans un, un rêve. rêve. Enfin, enfin, je sais pas, c'est pas Inception, quoi. Fin...